là c'est dur là il est actuellement 7h02 on est le 3 juin et la zilane c'est demain salut c'est bichard on se retrouve pour la vidéo zilane c'est fou là je vous prends un petit peu dans le vlog. on est actuellement jeudi 3 juin il est 12h21 et euh Merde Putain, il faudra flouter la notif, s'il te plaît. <rire> je viens de finir mon partiel de jeudi matin. J'avais deux partiels ce matin. J'ai commencé à 8h, j'ai fini à midi 15 à peu près. Donc je suis crevé. J'ai fermé la fenêtre parce qu'il y a peut-être un peu de oui. On va partir dans quelques minutes pour Lyon. Il faut que je démonte tout le setup. Je vais vous montrer ça, c'est un truc de dingue. Il y a tout ça à démonter, donc les deux écrans. Euh, c'est pas très rangé donc voilà vous en faites pas. Il euh, y a l'ordi ici à prendre, il y a tous les câbles, il y a les micros, il y a les cartons, il y a les caméras. Ensuite il va falloir tout remonter à Lyon. Dans quelques heures on se retrouve avec Guigui et Arcan, ça va être fou, ça va être génial. Bon, c'est le timelapse. Celui qui fait le montage, ça, cette discussion, c'est Bunken Bunken Comment tu vas mon gars Il a depuis plus de plus... Ça Bunken Ça se passe bien Oh il te reste combien, environ combien d'heures de montage 40, 50 Bunkett il est là depuis le début, je tiens à le souvenir Mais c'est vrai D'ailleurs Bunkett c'est celui qui a monté la dernière le, vidéo Zilan. Donc s'il y a un, un progrès, c'est normal, c'est parce qu'entre les deux il y a 10 mois regardez -moi, regardez moi ça, regardez-moi ça, regardez-moi ça Regardez, -moi ça. Est les Gucci, oui. regardez. Oh. Eh en vrai vous pensez qu'il sera bien là Moi je pense qu'il sera bien là, il est posé, il est pépouse. En vrai je pense qu'il est les Gucci En vrai il est Gucci vas-y vas-y J'ai vraiment peur de le casser ah, ça rentre comme papa dans maman. C'est bon. On est bon. Je pense qu'on est presque bon. Quelle heure est-il On doit partir à 13h15. Il est 13h06. On est très mal. Bonsoir, on est parti, on est actuellement en voiture, on est avec Samy, le petit chauffeur. Coucou il tout est monde, il est, est vert, il faut ver avancer. Il je suis actuellement en train de suivre en même temps mon cours de l'après-midi, bon qui est sur, euh, sur le PC, vous le voyez pas, mais bon voilà. Si ça se trouve, eh, à chaque fois qu'on passe une bosse, les gens ils entendent. Oh, j'ai fait tomber le micro. On se donne rendez-vous dans quelques minutes. En fait, vous, ce sera quelques secondes du coup. On va peut-être faire un timelapse, mais on va peut-être filmer un petit peu la route. Je sais pas, je suis pas vlogueur moi de base. Hein, vraiment, je suis streamer. L'entrée d'autoroute. Bon ok, l'entrée d'autoroute. On va bombarder. Gros bisous et à tout à l'heure par deux autoroutes je saurais les reconnaître si on tombe sur A7 et A9 je sais où c'est voilà. je garde la caméra en vrai c'est pas bien loin j'ai trop couru j'ai vu des choses horribles <rire> <riz> <rire> regarde tu vois il est vraiment horrible ça va hein. bon mais c'est bah, facile mais ça va il est <rire> <rire> bâtards, là. Salut, Guy et Lou ils sont partis chercher à manger parce que bah on vient de les rejoindre et tout c'est vrai qu'il n'y a pas du tout de transition dans ce vlog mais du coup petite connerie on va juste prendre une petite photo C'est incroyable Ok on va essayer d'avoir sa réaction Attends ça sonne Je veux dans 5 minutes Oui Je suis parti. <rire> On est Comment ça Vous êtes Sidan de votre poule On vient d'avoir la liste des poules, mesdames et messieurs. C'est incroyable, on a été sidan 1, c'est fou. C'est encore plus la pression. <rire> on est dans la merde. Hein. On est dans la sauce. Mais bon, on fera de notre mieux. On va essayer de pas parler trop fort. En gros, c'est la fin de la première journée. On va pas tarder à aller se coucher. Demain, j'ai partiel à 9h. Tout est installé. Tout est prêt. On va croiser les doigts pour demain. Et, euh, et voilà, ça va être une belle journée. Belle première journée de Dylan. Demain, on jouera Valheim. Battle Battleright On verra comment ça se passe Allez à demain Eh ouais, il était temps Vendredi 14 euh, Non, 4, putain Vendredi 4 juin Il est 8h16 Et euh, dans quelques minutes je vais passer mon premier partiel de la journée J'en ai deux aujourd'hui, un à 9h Et un à 13h30 Le réveil a été dur, hein. vous sentez que j'ai pas beaucoup dormi En vrai le plus dur c'est de me dire que tout le monde est en train de dormir et moi je suis en train de travailler Voilà, regarde, elle est pas belle comme ça Moi je la trouve beaucoup plus authentique Et du coup voilà, petit plan juste pour dire que là je vais enchaîner sur mon euh, trop de partiels. Mon deuxième partiel du vendredi, 13h30, directement à la LAN, je vais mettre un petit peu de musique dans le casque Le petit pouce de The Guild. <rire> Et alors tu vois l'équipe qui s'appelle pas les poules pitié à droite là, mmh. au milieu avec le casque rose c'est Bichard oui. et figure-toi que ce mat cet après-midi il était en partiel, il était en exam. Bon. Et alors euh, il passait son exam en plein milieu de la salle, il avait euh, il avait, ce, il avait il il rédigeait son truc et tout, il était sur le net en train de, de passer son partiel euh. bon, et donc il avait mis beau. une pancarte sur son écran qui disait partiel SVP ne pas déranger, il avait son casque euh, et il faisait son truc là en pleine lane. Et <rire> tu sais s'il a réussi son partiel hein Je ne lui ai pas demandé si ça s'était bien passé, ouais, ouais. on ira lui demander tout à l'heure. Donc voilà le boss, euh, je me suis dit putain il est, il est déterminé quand même hein, de faire ça en pleine, en pleine mais voilà les, les petites anecdotes. Posez pas de questions par rapport au casque, je sais qu'il est insane, il est incroyable. J'ai perdu le RTD de l'eau, donc euh, je vais devoir jouer avec ce casque. Euh, sachant qu'aujourd'hui je suis tout en rose, y a... du coup ça va très bien. Allez, à tout à l'heure. Je ne sais pas couper, c'est bon. On va jeter un petit coup d'œil au planning, juste vite fait. Le planning, mesdames et messieurs, de cet événement. Alors voilà, vous le voyez, vendredi, Valheim, Battle Ride Royale, Geoguester. C'est aujourd'hui, c'est les phases de groupe qui vont commencer. Demain, début d'après-midi, on commencera la suite avec euh, Trials Rising, Warcraft 3, Quake Live et Trackmania. Puis on partira dans les huitièmes de finale avec deux jeux sélectionnés, puis un jeu tiré au sort. Ensuite, quart de finale, deux jeux sélectionnés, un jeu tiré au sort. Et enfin, le dimanche, après-midi soirée réservée à, aux deux demi-finales et à la finale. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes chaud. on se retrouve aujourd'hui pour la ZILAN 2021, en compagnie à ma droite de ARCANTOR. Ah, regardez, il fait coucou à sa caméra, à ma gauche de Guille, il fait coucou, tu peux faire coucou à ta caméra, regardez les quand ils sont contents. Bon, j'espère que vous allez bien, sinon que vous portez bien, ça fait longtemps que vous l'attendez. Ma tenue du jour, mesdames et messieurs, en rose, avec bien évidemment un casque rose, un masque rose, parce que voilà, on est, on est, on est trop chaud. Ah d'ailleurs, attendez, mais je, je peux vous montrer la salle Attendez, pour ceux qui veulent voir la salle... Eh hey, Regardez-moi ça Regardez-moi ça Regardez-moi ça. Regardez ça Cette salle, les gars Incroyable Regardez-le, comment il est content, là Comme vous voyez, on est on pool est plus 6. Est, voilà, donc c'est euh, la deuxième colonne en bas, en partant de la gauche. On est seed 1, parce qu'on est la première team tout en haut. Les teams sont faites par rapport au seed. C'est-à-dire que, ouais. selon les organisateurs de la LAN, on est considéré comme les meilleurs de notre poule. Ce qui est totalement faux Soyons d'accord éloigne Quand oh, tu gueules comme grave, ça, éloigne ton micro, micro vraiment. <rire> Demain, ça, ça commence qu aujourd'hui qu'aujourd'hui, en gros, pour vous ouais. expliquer, il va y avoir Valem en premier. En fait, du coup, sur euh, Valem, du coup, pour vous expliquer, euh, en gros, l'objectif du jeu, c'est d'aller le plus loin possible dans les deux premiers boss du jeu. Le truc, c'est qu'il y a un boss qui est faisable assez facilement et le deuxième boss qui est faisable un petit peu plus difficilement. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de finir la run. On n'est pas sûr d'y arriver, pendant qu'on fait des conneries. Et euh, j'ai lancé la squad. Et ensuite, bon. ce qu'on va du coup essayer de faire, c'est, en gros, Bichard va aller faire le premier boss tout seul. Et nous, avec Arcanthan, on va essayer d'aller faire le deuxième boss. On n'est pas sûr d'arriver à faire le deuxième, mais on va essayer d'aller le plus loin possible, puisque c'est ça qui va compter dans les places. C'est le plus loin possible dans le jeu. Ah oui, il a, il a amené un truc aussi, ça va être horrible le son là. Ah non, pas entendu, excellent. Ouais. Pour vous expliquer rapidement, on a une stratégie qui est pas euh... du tout efficace, qui consiste justement à se séparer en deux. Arcan et Gil vont aller faire le deuxième boss directement pour essayer de gagner un maximum de temps, pendant que moi je vais aller faire le ouais. premier. Le premier est faisable tout seul, il est un peu compliqué, c'est juste que la route pour faire le premier est assez longue, vous allez le voir. Non. Oh pourquoi il se barre là Il est là Allez s'il te plaît Oh j'ai le démon qu'elle soit pas morte en un coup Bon oh, j'ai pas eu la tête et là, c'est la RNG du jeu, mesdames et messieurs, parce qu'en fait, il y a 50% de chance que je, quand je tue une biche, qu'elle me drop une, une tête. Et en fait, c'est ce que j'ai besoin pour aller tuer le premier boss. Voilà, et on va aller vers... Est-ce que vous voyez le, le, les petites couronnes que j'ai là devant moi En fait, c'est ces petites couronnes où je peux trouver le premier boss. C'est terrible ce qui se passe ici, les gens. C'est terrible. Hein. C'est terrible parce que j'avais fait vraiment un bon début de run et là, euh, là les biches me niquent, quoi. Rien 50% de chance hein. Je vais tout te de temps de me suicider de revenir je vais pas te mentir là pour commencer Mais bon faudrait euh... que je reprenne tout le bois et tout donc c'est la sauce, un sympa Ouais Les gars je viens d'avoir une tête Nice Et t'en faut combien t'en fais 3 hein. Faut 2 moi s'il <coughs> te plaît s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît Yes C'est bon je l'ai Bon allez premier boss pour un part c'est... un peu de fou, ouais. vraiment. Ok, focus, il peut le faire. Allez, biche -bouche. on prend toi, t'es le boss. Allez, ça va le faire. 30 HP. attention mesdames et messieurs, hop C'est bon j'ai fait. Parfait, un parfait des joues, parfait, un, trop fort un prêt à poser le feu, tu me dis bien. juste je suis prêt à poser le feu Quand tu Allez veux, go. on est ready, vas-y let's go quand tu Allez, veux Allez les gars Au pire ça marche pas, de toute façon on aura fait spawn, on pourra pas faire plus je pense, mais vas-y <rire> C'est loose Ouais c'est mort C'est bah, terminé. Ouais, ouais c'est loose, tiens, on aura dû laisser Bon, faut, faut un coffre, faut un chest Oh dommage oh, Ah mais ça aurait été bon je pense, moi je me range comme ça mon gars, franchement j'y vais mec prends, prends un item hein, prends un item, bon, on te ça sinon c'est rien. Hein. On essaye, on peut le faire en 10 minutes le buter ça se fait, c'est pas grave Là on l'a mis midlife en vrai, on peut le faire Dans tous les cas on a un moment bon. eu ça et ça c'est déjà ok, franchement J'espère juste que les autres teams n'ont pas fini Vas-y, allez, allez, allez, 5 minutes on peut le faire, allez mon gars Allez, j'ai bou... mangé un coup, on y va Allez Il reste 4 minutes On va jusqu'au bout, on va jusqu'au bout Ça peut, ça peut, ça peut les gars On va jusqu'au bout mon gars, même si on, même si on finit pas c'est pas grave, on se donne à fond mon frérot minutes yep. Oh mon gars les dégâts qu'on lui met là Allez vas-y Oh vas-y mon gars c'est possible, allez C'est faisable, c'est faisable, c'est faisable mon gars, allez On va le tuer, on va le tuer mec On va y arriver là ça, va se... ça peut se jouer à quelques secondes Mais on peut le faire hein. Allez, peur pitié Allez putain pitié, allez Oh vous le méritez, vous le méritez. Ah non vas-y sérieux ça va être trop short non, vas-y c'est faisable, c'est faisable, prends Jusqu'au bout, juste vous le a des pas. Allez-y, allez-y, allez-y, allez-y, allez-y, allez-y. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu bout, jusqu bout, jusqu bout les gars. Allez Allez, allez, on prie, on prie, on prie allez, allez, vite, vite, vite, vite, vite. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi Oh putain, ça va se jouer à 20 secondes Ah putain, vite, vite, vite, vite, vite, vite, Allez S'il te plaît S'il te plaît, dépêche-toi NON Non, ça casse tous ces études Ça casse les couilles il me fait spawn! Yes. Ah, fais chier, il se barre en plus! Fait chier, quoi! Ça fait pas seconde! Ça pouvait le faire, quoi! Ah, cool. On a vraiment pas eu de chance sur cette road, mais bon, c'est quand même des des pour ce qu'on avait, hein, franchement. Incroyable, c'est fou ça. Le buzz mon gars, le buzz. Malgré tout, vu le peu de temps auquel on a joué, on a quand ouais. même fait une bonne run. Vous voyez, ça reste ok. Voilà. Maintenant, on passe à un autre jeu, Battle Royale. On sait que c'est notre point fort. On verra ce que ça donne. La soirée fait que commencer. Notre phase de poule ouais, fait que commencer. Bien on bien sait bien pas temps, ce qui va se passer gars. dans les prochains jours les gars, dans les prochaines heures, dans les prochaines minutes. Hein Comment, Comment ça se joue On n'en prend pas bon, la mèche en train de le donc, faire, là. là. Attendez, voilà. c'est bon. Et quand même simplement sexy lui. Hein. Bref, les gars, il y a Zerator en face de nous. Je pense que je suis en train de tomber amoureux. Je préfère être honnête avec vous, tu vois. Il est tellement beau, je le fixe. Regardez bizarrement Gigi. que ça le gêne. Valheim, il y a comme une grande part de RNG aussi qui tombe ça, hein. qu en fait, en vrai, gros, son... dans ça. Parce qu'en fait, en gros, quand tu tues un cerf dans Valheim, tu as 50% de chance qu'il drop et 50% de chance qu'il en drop pas. Sauf que Bichard, visiblement, n'a pas le mode de Dream qui permet de faire passer de 50% à 80%. Oh, allô allô, allô connais Dream Arcantor hein, Il il l'a dit. Ah ouais. ouais. J'ai suivi, suivi un peu. Je connais. J'ai vu que c'est un cheater <rire> et qu'à la base, c'était pas un Tu veux <rire> qu'on te fasse... Qu parle d'autres cheats Bah, bref, allez. Euh... Je vois, les gens qui et tout, allez arrête, arrête, non mais Arcantor Je sais pas, j'ai entendu ça aussi après. Mais ça va pas, non mais regardez-le, comme il est trop fier là en plus 4 skièmes, 4 on me dit dans le chat. Ouais. Je vais en bas, je vais en bas, je vais au loot sud Je hein. suis en bas. On va peut-être croiser des équipes qui viennent de village et qui veulent aller fort aussi, mais je suis On, On les but direct le, ou pas le, le, le, le, le. Ok, laisse, fais-le. On, le but On <coughs> les but direct. Pardon Bichard. Il doit sauter, il doit sauter, il doit sauter. Oui Oh là, c'est bon Il y a quelqu'un là. Là, par exemple, il y a quelqu'un, Il est là, ils sont là, ils sont là, ils sont deux. Il y a l'autre équipe qui fait chier du hein. Ils sont là derrière, en gros. Ah ouais ah oui ils sont là, okay. ok. Ok on tue, on tue le chef. Nice. Moins. Ça va être compliqué hein. Je suis en galère, je suis en galère, je suis tout seul. mort, euh... bon, les gars. Ah mais il faut que j'ai en fait. Vas-y, il est mort lui. J'ai vu eu Bien joué. Vas-y, on le chope, on le chope. Ok, stop. quantel cancel. derrière derrière il y a un mec en haut, y'a un mec en haut. Y'a des gens en haut, ouais. De toute façon, il arrive sur moi. Ok. Euh, là il y, y a beaucoup de chance mec il faut qu'on se casse de l'arc trop fort, il est trop fort. On est stun, on est stun de ouf mec. Hein. T'inquiète, t'inquiète. Ah oh, vas-y oh. il est chié, vrai, il va mourir. Bon il meurt. Ah, bon, j'ai le kill, j'ai le kill. Il va mourir -y. Oh. Et Death, mec. Il es ah, est mec t'es tout seul. Il est mort. Il est mort. Il est, je eu. Lui est mort. C'est bon, on va ah, le voir. Il faudrait bah, que je puisse me régéner. Ouais ça pas grave. Vas-y vas-y vas-y. Et toi je me heal d'ailleurs aussi ici deux secondes Autant deux secondes Attends, Tu tombes pas un peu Oh oh, what On est 2v1, on est 2v1, il est là C'est bon c'est gagné yes. yes. GG mec GG mon gars, gars. gars C'est bon ça mon gars Belle win, on a pris beaucoup de kills en plus à la fin Puis on a 11 kills, t'as eu un assist, c'est ok T'as énormément de points. Hein. Deuxième game de Battle Ride right après un magnifique top 1 de la team PLPP grâce à Arcantor et Guild. Parce que je n'ai rien fait. Mais ce n'est pas me très grave. Il y a Omen qui vient de me mentionner 45 000 euros pour réussir ses partiels. Alors on va se faire du chart entre les deux, apparemment. <rire> <rire> oh, je suis mort. D'ailleurs, il y a Emmanuel Macron qui m'a envoyé un SMS. Il m'a dit les partiels ouais, ouais. en LAN. Allez, on va ouf. Si il y a personne qui drop ton bon entier, qu'on peut y aller. Hein. Tu veux y aller maintenant En vrai, go. Il ouais. y, y, ouais. y a des gens qui lootent aussi. Hein. Mais pas loin. Ah, ouais, c'est ça. Ils sont en ruine. T'es où Arkan On est tous les deux avec Bichard en marchant en haut il y a Euh. Y'a des gens là gens qui vont bouler vous. ouais. On est mort, on est mort. quelqu'un. <rire> Comment ça ah, On est mort, on est mort du coup. Ouais, ouais, oui, on se <rire> fait chase. On se <rire> fait chase par une seule. Vous êtes tout On est <rire> en marchant, je te dis en haut. Ouais, mec, on ne fallait pas. C'est une blague Y'a pas un Ouais c'est une blague. Ça me va. Un B3 ouais, c est c est mais... Putain mais ce monstre il a failli un B3 T'es aurait pu le faire, je suis deg Bon allez les gars on est reparti. De... Mesdames et messieurs, avant dernière game de ride Royal Ah oui non mais très clairement Attends attends attends Il est dans la maison là Bah moi je suis un pas parfait les C'est bon Ok oh là là les gars On va mourir Oh on se fait se Gauss cassé, montant oh, en haut, allez, on, en haut on va d'abord faire le, le petit, petit renfoncement là Ah oh, shit Là il y hey, quelqu'un là Mais avec nous Mais, mais en fait il est a les yeux sur moi les gars Mais où Mais t'es où Mais t'es où, où, où allez, euh... En fait je vous ai suivi hein ah, bien, ah, non, ah non il y a As-2 là Ok euh, go, go, go sur As-2, viens, viens derrière, space Stop. derrière et viens sur As-2 euh, je, je peux rien faire, ils sont deux sur moi donc je peux rien faire ah, Vas-y vas-y, je meurs mais c'est pas grave, vas-y au plus tôt d'As-2 C'est incroyable par hein, contre. Incroyable. Incroyable. Viens là! Viens là, sale chien! Je te détruis en fait! Je vois un V3 en fait! Y'a quoi? Oh, mais c'est. Aïe! Oh y'a quoi? Oh Ok Mon gars il a fait mais c'est un truc de malade Je hein. va le faire hein va le faire Oh non Oh non, oh, non oh, Merde j'ai envie de tout casser Qu'est ce qu'il fait là Prendre mon tonneau il est fou en fait Allez monsieur Oh le mouton qui va vite mais... Oh, oh Mais Mais, mais, mais, mais c'est Ça c'est marrant ça. Mais, mais c'est incroyable, incroyable Oh ça c'est dommage ça. Ouais... C est c est une C'est Mais une blague, blague, une Mais il est trop fort Encore une fois, le mec a gagné. Quoi. Mais oui. Ça fait deux wins et une deuxième place. Mesdames ah, et messieurs, deuxième nous, deuxième nous, deuxième. nous sommes partis ensemble pour la dernière game de Battle euh, Rise Royale. Eh. Il y a des gens derrière Ouais. C'est jean -Mass. OK. Oh, oh là là, Bichard. Bichard ouais, ouais, mais t'es oh. Désolé. Attends, il est parti en bas. Prends l'assist, Bichard, en tout cas. Je voulais, hein, jean marc Allez tu fais le. Bon. Là, là, là, là, là, ils sont là. On tue un. C'est bon, on avoir le. C'est bon, parfait. Ouais, ça. Ça. attends. Ouais. Ah oui super, bah voilà, bien joué à toi. Bien joué Bichard. Oh, oh derrière <rire> les gars les gars. Derrière derrière, derrière s'il vous plaît. S'il vous plaît les gars. C'est bon, attends attends, Il Il va tuer, arrive, il, il va tuer. Il arrive toujours. Il faut le prendre, faut le prendre lui tu bah tu veux, ouais, faut ouais. Ouais. Les éviter de tuer le voir en premier, je pense, mais bon, ça pas Ouais, mais au moins ça, ça fait le kill parce que c'est cas de le prendre. Crève pas, crève pas, mec, hein. Oh, il m'a mis une autre fois, Vas-y, vas-y. Bichard, Bichard, ne tape pas. C'est bon, yes GG GG, Bichouche là, attends, vas-y. C'est <coughs> un fight, là. Eh, hey, on a gagné une game, on a gagné une game, attends, on se heal. Let's go, les gars Je crois que là, c'est la fin à Le contraire est rempli. Et là, il y a GO et là, ça va être une catastrophe, hein. cata. mais il a tout fait tout seul, hein. Il est incroyable mais il a un 3 aussi, la team d'AS2 Ouais, c'était un plaisir, hein. Bah, à la prochaine Aucune idée de qui c'est. Allez Et j'ai déjà envoyé ah, pas mal de costume. choses au monteur. <rire> ouais. On vient de te voir passer sur le stream avec ton costume rose, tes oreilles de chat, ça mextermine. Regarde, regarde, regarde ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, mon gars, ouais Oui, oui, oui Non, il a que. Donc, France, Europe et World, avec des points préparés à l'avance, mais personne ne les a eu. Pas déçu d'avoir raté la finale de Ok, je ferme. <rire> je ferme, les gars, c'est bon, j'ai compris. C'est bon, ça parle de, ça parle d'un sujet sensible, je ferme, c'est bon. Les boules sont bien faites quoi. Ah on est quatrième hein C'est pas bah, normal quoi. Non y a un problème ouais. Pas possible On est 3ème ça veut dire sur le patron Impossible Faut aller voir hein, parce que là c'est pas possible. Ouais on ouais, verra après, y a peut-être un problème sur les classements. Alors C'est sur Mer, Cir sur Mer, c'est écrit. Ville de Saint-Cyr-sur-Mer. C'est chez moi ça. C'est là, sincère sur mer. Boum, allez. On ne peut pas trouver genre. Euh... Là, le port, juste à côté du port. Ok, c'est il ou le port. Il ou le port. En tout cas, en tout cas, en tout cas, mets un point ici déjà. Je me foutre par là là. Ouais. C'est ouais, bon. ouais, bon. quoi qui est écrit là euh, Pascal de la place et ton sang. Donc... Une... Ah là, Strasbourg. Strasbourg, ok. Déjà, on va se poser vers Strasbourg à peu près. Voilà, on va se poser par là. Ah, Ersten, Attends, on n'était on pas là. Il y a pas il là par là en vrai est-ce chaud, on est que je là Je me mets là C'est Paris, vers Paris. Ah. C'est voici. Par là là Je mets là Par là là genre Je sais pas. Eh franchement c'était pas ouf celui-là. Hein. Oh ça va, ça va, ça va. Oh ça va. Ah, ah, ouais ah, j'aurais dû mettre. C'est pas grave. C'est info. Là des petites infos peut-être. Ah là il y avait un truc là, c'est quoi C'est quoi ce département là euh, Occitanie, ok, c'est en bas. Occitanie, c'est ici, c'est là, c'est vers Toulouse donc c'est ici en gros. Tarbes, Toulouse, Carcassonne. fois foix, foix, foix Oh la chatte sa mère C'est incroyable bien. Yes Il y a juste un, les plombs qui sont partis de mon micro, pas de problème. C'était visiblement pas assez serré, c'est pas grave. Bah ben, on peut dire que mon micro a pété les plombs, lol. Oh, Ok, euh. Ça me paraît d'être genre l'Islande, ça, non Ça me paraît vachement montagneux. Je sais peux... Euh. Si, si, c'est Islande, Island, ça Ça, c'est Islande Island Mec, Runavik, c'est comme Reykjavik C'est la même merde C'est obligé que c'est l'Islande, ça Après, ouais, non, on est pas sur la 60 actuellement, donc c'est un peu dommage. Allez. Oh, ouais What the fuck. Oh, c'est très connu Mais euh, mec, j'en ai aucune bah J'ai jamais alors. vu ça DK, Dan D.K. Danemark Marc, Non, bah non Bah si Au début, le truc qu'on a vu. Ah non C'est ah, pas grave Ça va, ça va, ça va C'est la Corse ça, non euh, Italie. Italie. Mais c'est sûr, sûr que c'est une petite île de merde, je suis sûr qu'ils ont fait ça, genre. Ça, tu C'est pas là, genre bah, on est très loin là Tu penses Bah là, là si c'est Italie même, on, est, on a perdu beaucoup de points. Ah ouais Bah je troll pas, mais. Il y a 5 secondes, il reste 5 secondes. Là où, là, il y... Non mais rien ici hein Oh putain c'est <rire> ouais, pas vrai Ah mais c'est pas grave c'est pas mais Pour le coup c'était Euh ça c'est genre euh, ça c'est les trois pays euh, nordiques ça, ça On va croiser probablement de... des méros... Ok euh, oh du coup c'est Bah c'est de la Russie hein I guess hein ça Saint Pétersbourg t'as ouais. ouais Saint Pétersbourg ouais. Euh, 120 km de Saint-Pétersbourg Y'a ça Attends, non bah du coup c'est entre les deux Mais Pskov il était là ou Oui, du coup c'est entre les deux, si regarde c'est là C'est entre les deux Donc c'est plus proche, plus proche de Saint-Pétersbourg Ouais mais ouais. deux Saint-Pétersbourg et deux Pskov là oh. okay. ouais, c'était là c'est pas si mal, c'est pas si mal, mal. Voilà c'est Vas oh, pas... bon vas-y go Oh on a ça un panneau là Ouais South, 50 Ouest, Etats-Unis Moi j'aurais dû plus là vers là j'ai vu un saut lake je crois tout à l'heure. Donc en vrai ça doit être pendant 80, regarde la 80, on est, on est On se met là Moi bon, je sais pas où on est mais on est pas là. Oh 3 Incroyable Sri Lanka, Sri c'est Il était incroyable Imaginez ce pas ça si si bah si c'est marqué Srilanka frère c'est vraiment le même attends MR13, attends attends attends attends attends attends genre va vers Afrique vas-y vas-y vas-y vas-y zoom zoom zoom zoom genre genre et genre de truc je crois que c'est MR tu vois c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça mais t'es un putain de génie j'ai vu des hein et ça c'est quoi là Attends attends attends attends attends Attends Là, elle lingo là, Ouais donc on est là. on va attendre. Bon je te promets qu'on est là. Ouais en vrai non, là je pense que t'es bien. Columbia, ouais, ouais, hein. que là, Regardez. Bien, ouais même là, tu vois. Oh, oh on est gars ouais, es... Allez, let's go encore là okay, okay. C'est Ce d Casa. Casa Sur le mail en bas. Point court, celui Attends. Y'a y a un truc point co là Colombia Putain, Colombia, je l'ai trouvé. J'espère que c'est ça. Les gars Ouais envoie Ok, on est à côté de l'eau. bah nous là. Oh, oh bah alors là. Oh! Bah c'est dur. Et... En vrai c'est ok hein. Eh les gars, je bugais sur le top 3. C'est l'arrêt. Oh merde! Eh a... oh oui oui oui! On, on est avant, avant en dernier. dernier. Oh bah nul. Bah en fait le truc ah, c'est enfin, que si sur Battle Royale on est vraiment 4 bah on est baisé. Du coup ça veut dire que les points de position étaient beaucoup plus importants et qu'il fallait juste qu'on reste en jusqu'à la fin à chaque fois. Ça veut dire que du coup bah. Les, top, les trois top 1 qu'on a fait, bah ça va rien. Bah écoutez, les gens, euh, c'est une soirée dure. C'est ouais. sur des tristes paroles qu'on se quitte ce soir. Ouais, un peu, ouais. On se donne rendez-vous, mesdames une... et messieurs, demain ouais. à 13h. On viendra toujours Deux avec le smile. Hein. Beaux bisous à vous. Bon bah écoutez, euh, je vous avoue qu'hier j'avais pas la foi de prendre la caméra, j'étais pas assez euh, motivé, je savais pas trop quoi dire. Bah en même temps on a, on a pas fait une bonne perf et d'un autre côté on aurait pas pu faire mieux. C'est dommage, c'est dommage mais c'est pas grave. C'est le but d'une là, on aurait dû mieux lire les règles, on aurait dû plus se préparer. Euh, maintenant on, en pour, on, on entame pour la deuxième phase, ça va être, enfin la deuxième phase des poules le samedi. Ça va être très compliqué en fait parce que bah on est sur des jeux qui, qui sont très train. Et si les équipes ont vraiment traîné ces jeux, bah je pense que là c'est foutu. Il y a un monde où on passe si on finit premier tout le temps, mais ça va être impossible. Là on va juste essayer de prendre un max de plaisir, on est là pour vous faire kiffer. Voilà, donc euh, je suis un peu désolé parce qu'il n'y a, pas... a pas trop de continuité dans ce vlog. Mais en même temps, euh, j'avais pas la foi hier de prendre la caméra pour dire « Bah du coup on a perdu <rire> !» Du coup voilà. Allez, on y va, et, euh, et c'est parti Comment ça se passe la laine donc, Bah soir. ça va facile hein, pour l'instant deuxième, euh... deuxième, deuxième temps, prévues, Ouais non on a fait que que... Ouais. on a fait comme prévu pour l'instant. L'objectif c'est passer les poules ou. Visez... Personne l'objectif c'est la buvette à 18h à la fin des poules <rire> Bon bah masqué, ouais. Ouais, ouais. Non bah, voilà bah, on est content, euh, les poules c'est bien passé, on est fait premier, premier, euh, quatrième ouais. géo -gaisser. Et euh, là il reste des jeux dans lesquels on n'est pas mauvais donc euh, on va voir euh... Bichard là on passe en poule Vous pensez quoi physiquement de Bichard Bichard No hein no more Ouais Bichard C'est un campeur sur euh, Minecraft, bâtard? Non c'est euh, non bah, Bichard je kiffe, il est vraiment gentil Et, euh, et je dirais qu'il est jovial, il, est tout, il sourit tout le temps Et ça c'est cool, enfin, il aime bien sourire j'aime bien moi bon j'aime bien ça veut kiffer. Donc euh, non vraiment j'aime bien A part sur Minecraft quand il campe, tu, tu travailles Enculé <rire> Il pas rigoler, ça passe, passe, passe. Ouais, C'est un BG, c'est un BG. Je me suis dit, je vais acheter le même casque, mais... <rire> en vrai, c'est un déquis. Hein. Un... Ah ouais Non, il a pas ça. Moi, je suis sûr il kiffe, en fait, ouais, ouais, je, ouais, je crois, Ah non, mais là, il a commandé, hein, sur sur hein. Ah ouais. Non, je rigole, Sur rigole. C'est vrai. Je rigole dans l'intérieur. <rire> lui, notre meilleur joueur. Notre meilleur joueur, c'est lui. Le meilleur joueur Il parle pas trop, là. Mais il <rire> parle plus, je frappe pas. <rire> oh, le monteur On est dernier. Frappe de bouche. À tous, salut, bienvenue pour ce deuxième jour de Zilan 2021. J'espère que vous allez bien on est en compagnie de Guyléar Cantor. Euh, nous sommes là aujourd'hui plus motivés que jamais pour essayer de vous présenter du gameplay de qualité euh, et on va commencer déjà tout de suite dans les prochaines secondes par Trial Raising. Trial Raising, ça va jouer, justement, on fait deux maps chacun. J'en fais deux, Guil en fait deux, Arcan en fait deux. Et en fait, c'est un relais, c'est chacun son tour. Donc je vais commencer par faire mes deux maps. Ensuite, Guil va faire ses deux maps, je crois. Et ensuite, ce sera Arkan pour finir. Qui va faire ses deux maps Voilà, j'espère que ça se des émaux de drapeau dans le chat. Ça fait extrêmement plaisir. Bon, on va pas se mentir, c'était un peu compliqué, un petit peu. On a une petite désillusion, qu'on On va pas se mentir. Hier un avec un euh... catastrophe. hier hein. Je pense que le seul regret que j'aurai, c'est vraiment euh, Battle Rides. C'est vraiment Battle ride right où on a ouais. pas. En fait on n'a pas eu la bonne strate de jeu, mais c'est juste que bah c'est triste parce que franchement, euh, ok nous avec Bichard c'est vrai qu'on méritait rien parce que vraiment on est mort vite et tout tu vois mais Arcanzor avec le spectacle qu'il a proposé méritait vraiment plus quoi. Allez on est parti pour la première map. Désolé C'est bien mec, c'est bien, c'est bien, c'est bien, hein. bien Plus un Plus un Oh, oui, ah, oui, c'est parfait, c'est parfait, c'est bien deuxième comme ça, c'est parfait euh, C'est pas possible d'être aussi bruyant dans la vie comme ça, non ah, pas vrai de... J'jure, ah, ils sont en Mais, mais c'est pas possible d'être aussi bruyant Bah quand même, <rire> le mec est vraiment dans l'extrême <rire> <rire> Le pauvre Elisio il avait rien demandé Ouais mais bon, oh no Il peut-être aller gratter une petite place de plus pour avoir un petit peu de points en plus Bien joué, mec, c'est pas grave, Bien joué, c'est pas grave Terrible Il ira pas chercher la première mais à rien. Mais bien dit, joué, bien joué mec, c'est très bien, c'est excellent. Bien, bien. Allez Alcatraz, Alcatraz c'est ta map, donc euh, tranquille, focus-toi et puis même si tu rates c'est ta grave. C'est horrible de dire ça comme phrase. <rire> <rire> oh, là, jamais, ça. De, jamais de la vie on fait ça avec Arcofort. Jamais. Non Oh la femme me met à fond Mais c'est terrible Bichard monstrueux sur cette map, regardez. Ça, je douche, ça! c'est bon mon gars! Nice! Il nice. joue ouais avec mon gars! Voilà, bien joué, voilà, exceptionnel! Hein. Très très clean monsieur! Ah merde! Le pire start de ma vie! Le start était pas fou mais ça se rattrape! Il peut... Attends, il peut rattraper ah. bon regardez juste là! Deuxième en vrai! Ok, let's go. Oh oui, oh, oui, oh, oui. oh oui, ça met bien oh yes, ça. Allez. Oh, ça, ça met très très bien ça. Ça, ça met bien ça, Bichard, voilà. C'est le résumé de notre zan, hein, C'est des, des, des trucs du spectacle, quoi. C'est un truc de fou. Ah yes, je suis premier. Je suis premier là, le choc à la fin. Bon, vas-y, fais hein. et continuer, et on... prends un screen, là. Je le prends aussi, si tu veux sur l'écran là, comme ça, moi. Alors cette map, si vous la découvrez, c'est une des maps euh, les plus compliquées. Vous vous en rappelez peut-être pendant les trainings. Regardez hein. derrière, quand remonte est Ça Ça prend devant, c'est pas grave, quatrième, c'est ok. Ça va très bien. Oh, cinquième, cinquième, cinquième, cinquième. J'ai un mieux là, Là, là les toutes les maps qui arrivent, c'est des maps qui sont très compliquées, très facilement sur le câble. On va bien se placer, la roue arrière, parfait, la réception. Ah Ça, ça, magnifique. Oh, magnifique, la transi... incroyable, incroyable, qui fait passer le premier. Allez, la fin, la fin, pas de choc, la fin, pas de choc. Ah dommage, dommage, c'est pas grave, t'es encore troisième Ah non, non, non, non, non, non, attends. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est bien joué, bien joué. Incroyable, incroyable, incroyable, hein. Oui, oui, oui, oui, c'est bon, allez. Ça ça passe, ça passe, bien joué, bien joué, bien joué. Troisième place. Allez, peut-être aller chercher la place du dessus. Ça passe. Peut-être un choke euh, de Flamby. Oh le choke de elle Allez la 7ème place qui va aller te chercher. Oh, vraie, euh, désolé les gars. Mais y'a Il y a aucun problème Il y, y a aucun problème mec. Actuellement Gil. Insane Gil. Troisième de sa run. Avec un as de pique qui est vraiment très fort. As de pique et Gil qui sont au coup d'à-coude coude actuellement. Peut-être Bien joué Gil Oh, le, oh la très bonne transition par exemple de, par de Guil. Il va peut-être le faire passer deuxième. Oui. Qui peut peut-être aller chercher. Éventuellement. Une première place. Guillaume. Pour la fin. Euh, ouais. Voilà Alors normalement il n'y aura pas de ridou. hein Qu'est-ce qu'il y a Il faut, faut ridou. C'est terrible, c'est terrible. Ouais ça te dégoûte hein mais c'est vraiment l'impression que cette zilane en fait on a pas de chance du début à la fin hein. c'est bon tout le monde est là on y va Oh non T'as pris la... Ah non euh, Guido Guido. Oh, oh, non, Guido non non non c'est bon bah non après... Ah bah, mais si c'est un frère T'as très Mais non hein, mais, mais non, non Mais oui mais non mais c'est ma, ma faute Ah là bah oui bah oui Bah oui je peux pas le faire, j'ai pas la moto remonte combien bien Cinquième Même pas ouais, C'est trop loin, je remonterai pas plus au cinquième, hein, malheureusement. Je crois que c'est une sixième place qui va parler. Ouais, c'est un moelle à finir. Bah écoutez, c'est triste, c'est triste, mais bon. le vais parce que franchement, bah, je, sais, je sais que je vois pas ça, quoi. En fait. Bah ouais, moi on le sait. Hein. Mais attendez, on avait 5 on avait là, il y a deux secondes, non On vient de perdre un point <rire> On a 7 points de retard Il s'était même trompé sur notre position Enfin, s'il vous plaît, genre en France, c'est... On se rattrapeur du Trivals Les gars Les gars Les gars oh Champion yes yes yes Champion d'Europe ah, yes Champion d'Europe Hop! Oh, ah, putain bah, vraiment, les Yes gros, un coup, hein. Yes Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, essayer de, au moins, s'en sortir sur Warcraft, pour pas venir en encore en dessous. Bon, euh... Bon voilà, et du coup on a demandé à Ridou et on nous a dit non Ouais forcément je suis... Mais c'est pas grave, c'est pas grave, Chose pas grave. notre score vu que les autres sont quand même bien devant 31 ça veut dire qu'il manquait quand même 4 points C'est pas ce que vous croyez C'est pas ce que vous croyez, je vous jure que c'est pas ce que vous croyez Oh le moment de, de gêne génère, hein, <rire> Mais en fait il y'a coups qui est venu euh, pousser le, le bureau des mecs derrière Et du coup j'ai regardé pousser le bureau Sauf que bah forcément comme j'ai toutes les POV <rire> <C 'est rire> Les gens ils sont tout ça. vu. Pour ceux qui veulent savoir c'est un relais Et en gros... Il y a Arkhan qui va prendre en premier le, le, le truc, et ensuite on switch sur le même PC. Et tout ça se fait sur mon PC. Ok on est parti mesdames et messieurs pour Warcraft. On va aller prendre notre premier, euh, premier... Oh Déjà, ouais putain de sa mère. Ok, 4, 3, 2, 1, directement les, les mobs qui 3, là, donc les les plus petits en premier genre lui d'abord en premier, là euh, en attendant tu vas en euh, bah, rien en tu fait, non tu tu peux 10, 10, 10, checker ça tranquille ça, voilà, tu recules c'est super c'est super, ce que tu proposes ça se passe très bien pour l'instant Putain les alertes, <rire> bah, c'est si grave. On okay. coups, le frère. Euh, les deux autres. Ok bah bien joué. On est troisième putain bah oh, on est ah oh, ça dégoûte en vrai hein. 500 points. Bon les gens, Eh Et... Comment ça 4000 viewers devant non ah, <rire> j'ai battu mon record de viewers sur Warcraft 3 et ça c'est fou et là on va passer à deux jeux qui sont vraiment cool moi je vais vraiment m'amuser dessus Quake oui. dans un premier dans un premier temps oui, et ensuite Trackmania oui maman maman on a fait troisième sur Warcraft play on, est... on a des serveurs déjà par mais je t'ai pas appelé aujourd'hui du coup je tenais à t'appeler pour te dire que je t'aimais voilà c'est tout. C'est tout. Ah. <rire> il y a un caméraman à côté de Oh c'est mignon. <rire> vous aimez, vous aimez. Vous aussi, vous voulez dire un mot, un petit mot Bah oui, non mais oui, j'ai droit, j'ai droit. <rire> non mais ils se foutent de notre gueule, maman. Non en il a trouvé ça mignon. Ah, hop, ah, bisous, bisous. Bisous. <rire> j'ai de là. Mais où est passée ma bouteille d'eau ARCANTOR Oui Pourquoi tout le monde se passe dans mon chat que tu as pris mon eau Hein Bah non C'est faux bouteille d'eau Plastique Mais j'ai pas pris de bouteille d'eau en plastique, moi j'ai que des bouteilles d'eau... ARCANTOR On va pas être potes longtemps Tu veux qu'on se tape Ok, ok, tu crois on va bien faire ciseaux, on va bien faire ciseau, ok Allez, vas-y Everyone le Regardez Ça dégage. Les bouffes, ça dégage. Ouais Il est là Il a, il a leak! C'est lui C'est lui, lui Il a leek Il a leek merci, merci. merci Bravo merci. Oh. Bravo Bravo GG Merci, merci, merci Eh Bichard, défends pas quand tu es dans la merde hein <rire> Je note ça hein Ça je note hein <rire> Tu m'enfonces bien plus hein Alors pour ceux qui veulent pas spacquake c'est comme vous vous rappelez Shootmania Bah voilà, ça me répare. Faut ramasser des armes Certaines armes te permettent de mettre plus de dégâts et le but c'est de prendre le plus de frags possible. C'est ça qui est hyper important, c'est les frags. Donc les KS, tout ça c'est hyper important. C'est parti mesdames et messieurs, Arcantor va jouer la première game de Quake. Il y a trois games qui vont être joués en tout, c'est le premier à 50 points, le Rocket le Il peut avoir un kill déjà. Un kill pour Oh putain, par contre les se met bien là. Sur Rail. HP. Dommage. Il a rien, oh il a rien. Oh là, là là là là Peut-être, peut-être, peut-être, peut-être pour le rail. Et peut-être hein. Le kill, kill qui enchaîne autre. Et, du coup, et du coup, il a un avantage Oh là là là Face à son adversaire gars. Et ça enchaîne face à Oscar Ça ne suffira pas Attention, il change d'arme Magnifique Alors là faut avoir un tracking assez, euh, assez anticipé et Oh le dommage Bon ouais, il est mort, il est mort. On, avance. On avance à sa. à sa oh, manière. Si oh oh tuer. Si il va le tuer là, insane Il va le tuer à la machine gun euh... En tout cas, c'est un jeu qui est sorti il y a quelques années de ça hein, maintenant. Euh... C'est un très, très vieux jeu. Hein. Pour vous donner une idée, Hyper y avait joué dans sa jeunesse. Donc, pour vous... à partir de ce moment-là. Vu Hyper a euh, à que... à 600 ans, bah. Voilà, voilà. c'est que. Oh les deux kills. Bien là. joué, bien joué, c'est bien, okay, bien pris, okay, c'est okay. bien pris. Oh le là, oh, oh, il l'a one shot. Il est dans la merde. Il aurait dû aller prendre le pont, je pense. En vrai, il aurait dû aller prendre le pont. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Oh, il va peut-être, il va peut-être, il va peut-être. Oh, mais c'est incroyable! Oh, oh là c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave aïe aïe aïe Oh, oh magnifique ça, ça, En fait ça crée des émotions ce genre. moi Je crois qu'il a eu, ouais il a ouais, eu Incroyable, il a eu. incroyable, il va tirer dans le tas Là un il mousse, va mourir Un très bon joueur Oh il l'a eu Il a enchaîné! Oh oh la série Le kill, le kill machine gun pour finir le dernier kill c'est incroyable ça non, non, non. Ça se finit là dessus Non plus je frappe pas non, non, non. Ça se finit là dessus Ah, ah yes Yes mon gars oh GG Me laisse pas en vent, me laisse pas en vent s'il te plaît, yes. Je vais mourir. Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Et là maintenant mesdames et messieurs, c'est au tour de Guil Gil. il faut que tu me fasses un partage s'il te plaît. Incroyable La balle qui vient... Va... La roquette qui vient de mise... Qui vient mettre là Incroyable le tracking, le tracking qui était présent chez Guigui. Il suffit d'une mauvaise passe. Il a récupéré un kill magnifique. C'est bien, c'est bien, Guigui, c'est bien, c'est bien. Yes! C'est Flamby qui a gagné, les gars. C'est exceptionnel. Demute-toi, démute-toi. Elle est trop, trop bien ce que t'as fait, mec. C'est incroyable. En vrai, je suis content que ce soit Flamby qui ait gagné et pas Babou. Là je pense qu'on peut faire un truc sympa encore, en tout fait. Bon bah je vais libre, hein, maintenant c'est à toi Bichard. 48, oh, joli rail. C'est bon, il va, il va chercher sa première place. Oh, As de justement, qui vient d'avoir euh, Bichard. Est-ce que ça part de là Est-ce que ça part de là Allez, As de 49, il vient de tuer As 2 49. On va avoir ça, la victoire de bien Bichard. Bien joué. Oh, il est content, il a explosé. <rire> en plus, quoi que c'est vraiment t'es ultra concentré. Ouais. Et d'un coup, tu relâches la pression. Ah, ça fait plaisir à voir. Des belles images, des belles images, mesdames et messieurs. Et je crois que <rire> il a fait un petit bisou. c'est moi la caméra. Euh, avec son casque gamer, évidemment. Hein. <rire> je crois que c'est terminé. Hein. Je suis trop content les gars, je suis trop content oh, j'allais exploser Alors je rappelle aussi pour ceux qui, euh, qui viennent de débarquer ou quoi et qui ont jamais entendu les règles, euh, le, c'est pas notre temps perso qui importe, c'est le temps de la team, c'est-à-dire que seul le non, temps du dernier, le dernier compte. Avant de lancer les parties, mesdames et messieurs, nous allons faire le tirage au sort des maps qui vont être jouées dans cette phase de boule glace oh, Ce sera Kanshintou Troisième map, ce sera Bouduc. Et enfin, il s'agit de Autosave 9 pour cette fin de Allez dernière. mesdames et messieurs, c'est parti, dernier jeu pour nous, je pense, ouais. de cette Zilane. Euh, on va essayer de prendre un maximum de plaisir, c'est le plus important. Ouais, ouais, ouais. <coughs> on y a joué depuis des mois, je jeu. Plusieurs semaines. On prend le temps de finir. C'est j'arrive. <rire> T'as fini Oui. Oh, vraiment Ça, c'est débile par contre. Voilà. Ok, on est Plus 10. Yes. Ok, c'est une test de finit pas les gars. Ok, c'est pas grave. On remonte. On départ foiré, pas grave. On est safe, hein. Il oui. jouer. Il jouer. Bravo. Félicitations. Pas de problème, pas de problème. T inquiète, t inquiète. Là, je l'aurai pas. Ouais, voilà. C'est fini toi là. C'est ça. Hein. Je suis un peu loin, désolé. Il va de... Pas de problème, pas prends ton temps, vas-y. Ah, pas de soucis. Celle-là les gars, ça va être compliqué pour moi. Celle-là moi je la trouve incroyable genre. Oh On ah ouais. Le mec il a cassé son écran. Incroyable, on a fini les trois dernières. Ah Bon. Fait plus de vite, ça va. Vous la connaissez celle-là hein. Ouais, full sum. Full safe, way. ouais. Ouais je suis premier, en moins d'une minute premier. Zerator avait raison hein. Yes. Plus 10, GG les gars! C'est Bichard hein. mmh. Bah tu, ah -tu Je t'ai passé à la fin! <rire> mais je suis NON! Oh ah non! Pierre, ah hein ah et Pierre il passe en 8 Hein? Et Pierre il passe en 8 Bien joué euh, GG! Bien joué! Non, on va pas passer à un point près, je suis dépit! Bien joué hein! je perds beaucoup de vitesse, ça paraît compliqué mais. Et voilà, c'est fini. Et voilà, les gars. C'est Rustana Et... Et voilà, c'était la, la dernière. Bien joué, premier TM. Bravo, les gars. Bah, bah, Et mon, on perdra un, un point. Mon, on mon point, Guigui. Mon point, Guigui. Mon point, Guigui. Bon, merci. Ça se joue à Ridou. Mais écoutez, c'est un jeu On mérite la la la same same tellement, quoi. On non, mérite on tellement. La dernière. Side 1, Team BIT. Side 2 du groupe 6, Fist and Serious. Bon bah écoutez les times du débrief Mesdames et messieurs <rire> c'est la fin de cette Zylane 2021 pour la Team PLPV, Pas les poules pitié euh, Finalement comme le nom de Team le disait Bah on est sorti en poule Voilà pourquoi on est sorti en vrai pour plein de raisons Le fait qu'on a manqué certainement un peu de, de, de réalisation Un peu de training Un peu de chance de temps en temps Mais c'est pas grave écoutez c'est Moi personnellement je me suis quand même amusé On a mis un petit peu de, de, de temps d'engouement on a mis un peu de joie, je pense, pour certains. J'ai renseigné. il y a eu du spectacle. Il hein. y a eu du a spectacle. Il y, y, y a eu des, eu des émotions, spectacle. clairement. Je suis désolé, des... mais on a un top 1 sur Quake, magnifique. On a un top 1 sur euh, Trackmania, magnifique. Mais ça n'a pas suffi. Merci euh, merci de cette invitation. C'était exceptionnel. Mais merci, mais attends, attends, non, mais... Votre communauté est je incroyable je aussi. Je suis dégoûté pour toi. Non, mais en vrai, il y a En vrai, tu méritais plus. Ah, non, bah non, bah non, bah non, si j'étais plus, j'aurais été meilleur, tu vois. Euh, <rire> moi je vais m'arrêter là parce que... Euh, bah, moi aussi je vais m'arrêter là, en vrai, hein. venez, euh, euh, voilà. venez genre lundi soir. Parce qu'il est temps, <rire> il est temps. Sur ce, gros bisous, c'était Bichbouche. Lan sur vous, merci beaucoup pour tout le soutien de cette, de, de cette lan. ZILAN 2021, mesdames et messieurs, est fini pour la team Palais pitié on s'arrête ici, c'est dommage, mais bon, en tout cas on aura pris du plaisir, j'ai passé un très bon week-end, et sachez que euh, j'ai fini mes partiels pour cette semaine, je reprends dès lundi, dès demain, du coup parce qu'on est dimanche actuellement à l'heure où je vous parle, et qu'il euh, y a deux demi-finales qui sont en train de jouer, la team FC Futulu contre la team Cake, euh, et euh, de l'autre, la team Skyheart qui a déjà gagné euh, sa demi-finale contre la team à Crocodile, euh, à Eliodar et à Bren euh, sachez que j'ai pas trop filmé parce qu'en en fait je suis très peu à l'aise avec une caméra, j'ai de j'ai remarqué que j'étais très peu à l'aise avec une caméra. Donc je vais essayer d'améliorer ça pour que bah, à l'avenir, eh ben, ce soit beaucoup plus, beaucoup plus mieux. Voilà, c'est tout. Donc je suis beaucoup plus à l'aise. Pour les prochaines LAN, on se retrouve le 28 et 29 août pour le Game Pass Challenge, qui est une équivalence de la ZILAN. Sauf qu'il n'y a pas 200 joueurs, il n'y en a que 100. Et on sera en team de deux. Avec The Guild, toujours, hein, voilà, comme pour la première ZILAN. Il y a Minecraft en plus, donc vous risquez de bien aimer. On se retrouve toute la semaine en stream. Et j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me recaler un commentaire. N'hésitez pas à laisser des likes. N'hésitez pas à vous abonner. Et surtout à faire des retours par rapport à la vidéo. Allez, bisous non mais, enfin il faut arrêter de filmer. Non mais il faut vraiment arrêter de filmer. Non mais, genre c'est bon, genre, genre je peux partir, j'ai besoin de retourner à ma voiture. Tu restes là. Ok. Non, non je t'ai dit tu mmh. bouges pas. Vraiment, vraiment je t'ai dit. Aïe aïe aïe, je dois avoir une sacrée tête quand même. Il est 6h30, j'ai parti à 8h. On vient de rentrer de l'asylane. Voilà mon frère est parti à la gare pour prendre son train directement pour retourner sur Metz. Regardez, j'ai toute la voiture à décharger sa mère. Et j'ai pas fini. Je donne pas cher de mon état, je donne pas cher de ma tête. Je dois avoir une tête éclatée. Oh c'est l'air, c'est les. Oh, laid. oh laid. non vraiment. Merci beaucoup pour cette Dylan, c'était un plaisir. C'était Bichard. Je vous aime. Et bien évidemment je garde le sougar. Vas-y, l'année 2021, mesdames et messieurs, il fini pour la team, sortie en fait. Ah bah non, du coup, non bah non, je me suis trompé. Ah, oh, il y a quand même de regarder en haut, c'est très lent. Vas-y. <rire> je vais réussir, j'arrive pas. <rire> je suis hyper jeune, je suis pas du tout fait pour être youtubeur, sachez-le, vraiment, je. Bah c'est bien le stream en vrai. je vais rester chez Twitch, hein, c'est. Voilà. Non mais, non mais. Non mais on va vendre la voiture ou là